Donc cette anthologie, elle est née tout simplement avec Nice Fiction parce que c'était le sujet, c'était le thème du Nice Fiction de cette année. C'est pour ça que ça a été une anthologie très speedée parce qu'une fois qu'on a eu le thème, il fallait faire un appel à texte. Une fois qu'on a fait l'appel à texte, il fallait que des gens aient le temps d'écrire ou de répondre. Et donc, euh, ensuite, avoir le temps de faire l'anthologie. Et donc là, j'ai eu des auteurs et je trouve que c'est génial parce qu'il y, oh. y a eu des auteurs qui sont à la fois de jeunes auteurs, d'abord par l'âge, mais aussi des, des tout neufs. Oui, mais... C'est toi qui te considères comme vieille. Moi, j'ai parlé de jeunes auteurs, je ne sais pas préciser les termes. Mais des auteurs qui sont jeunes par l'âge, des auteurs qui sont vieux, comme moi, plus vieux que moi. Et je trouve que c'est intéressant d'y avoir plusieurs générations, plusieurs styles, et en plus des, des auteurs chevronnés, des auteurs qui ne le sont pas du tout, qui sont, qui sont là aussi des tout-neufs, des tout-nouveaux. Presque chevrolet, oui. Avec le chocolat, tu peux quand même. Mais je, je trouve que c'est génial de réunir des gens. Ce qui est intéressant dans une anthologie, c'est que vous voyez la création de, de tous les autres. Vous vous rendez compte combien l'imagination du monde est riche, alors que dans la vie quotidienne, c'est affreusement trift. Vous avez l'impression que tout est gris, et eux font de la couleur. Et ils amènent plein de choses des idées neuves, des styles neufs. Alors évidemment, quand on est un écrivain comme André Von, qui a écrit là-dedans, eh ben, on a un long passé d'écrivain derrière soi. Euh, le style, l'idée suit. Mais en fait, les, les tout neufs amènent un, un petit air frais, tout poétique. tout... Et j'ai trouvé que c'était très enrichissant. Donc je vais vous les présenter. Je vais vous les présenter dans l'ordre finalement où ils sont. Eh ben, Hugo, mais qui est, qui est un chevronné. Qui est déjà. Un qui chevaux. écrit. Oui. Un qui a pris. Ça veut dire que tu as gagné plusieurs chevaux. Euh, voilà. Et qui écrit très bien, qui écrit des choses originales et beaucoup du chronique, qui a écrit des tas d'autres livres. Mais bon, on va dire que c'est un spécialiste déjà, parce qu'il y a plein d'écrivains autour de cette table déjà spécialistes. Et puis vous, Andréa Alex qui est toute neuve comme auteur, mais qui est une vieille de l'illustration pour les jeunes. C'est une vieille illustratrice et une jeune auteure, et c'est chouette, parce que c'est un de vos premiers textes Donc hein, Oui. Donc euh, c'est. Donc ça fait partie des premiers publiés. Je parle à la foule entière en délire. <rire> vous êtes tellement nombreux qu'il faut le micro. Enregistré ouais. Ah oui. Donc euh, oui, oui oui ça fait partie de mes tout premiers textes publiés. Donc c'est d'autant plus gratifiant pour moi. Merci et merci. Et puis donc quittez vous Ça et fait partie fais... de mes derniers textes Toi, publiés. Je fais partie des... <rire> Des anciennes, des vieilles, mais voyez, on peut être vieux dans l'écriture et pas être vieux en vrai. Mais qui m'a écrit une petite histoire toute marrante, toute écologique, toute courte, et que j'ai trouvé très chouette. Et ça va faire bizarre aux gens qui ont l'habitude de lire mes choses sinistres, parce que c'est un peu mignon quand même. Oui, oui, grâce à moi, tu écris dans le mignon. Je veux avoir du mérite, non oui. Euh, oui, je suis plutôt dans l'ASF, euh, qui ressemble un peu à notre monde présent, si tu veux. Donc, <rire> Mais est-ce que c'est vraiment une utopie Je ne suis pas sûre. Euh, J'ai peur que ça n'en soit pas une. Bon, ben raté, encore une fois. Ça, oui, oui, oui, oui c'est très, très agréable. Positif, on peut pas dire. Mais je m'en fous, j'aime beaucoup les arbres, donc euh, vous verrez ce qu'elle qu en a fait. Et alors là c'est une auteure toute neuve, toute neuve, hein? toute neuve, toute neuve et qui est dans le département et que je ne connaissais pas. Et grâce à ça, je la connais, et bien c'est génial. Et qui, moqué, qui se moque des jeux télévisuels et vous verrez comment, je vous, je vous laisserai lire parce que c'est marrant, marrant enfin, jure, mais c'est marrant. Oui, bah en tout cas moi je suis très contente d'être dans cette anthologie, c'est vrai que j'écris depuis peu de temps, j'ai eu deux autres publications dans, de, de nouvelles aussi, et puis je suis en train de travailler sur la publication d'un roman, et je suis vraiment très contente voilà, d'être dans l'anthologie des Vagabonds du rêve, avec une nouvelle donc, de science-fiction euh, qui parle essentiellement de la condition féminine, et puis des jeux télévisés, et... Et je remercie encore Hélène pour Mais tout non, son travail. Tout. Si j'y tiens. Moi, vous savez, les, les, gens, les gens qui écrivent bien, je prends. Bon. Be merci. J'essaye de prendre les gens qui ont le plus de talent possible. Voilà. Bon. Be merci. Passe bon, Chantal, voilà. du coup, je ne peux pas dire que tu es une vieille écrivaine. <rire> tu vas te vexer. <rire> voilà. Elle a une très grande Confiré. expérience. Elle écrit beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est de la famille du livre depuis longtemps et qui a écrit une nouvelle et qui est toujours passionnée par Venise. Et vous verrez ce qu'elle en a tiré. Oui, c'est une Venise très spéciale. C'est à découvrir. voilà. Et c'est très science-fiction. Contrairement à ce que je fais d'habitude, qui est plutôt autour du conte. Mais il y a quand même le conte, parce qu'il y a des références à un conteur de Murano de, des années 1550. Voilà. On ne dit pas plus. <rire> tu es paresseuse hein donc et la, la dernière des présents Dunia Sharab qui elle aussi écrit tu es plus jeune en tant qu'auteur mais tu as déjà pas mal écrit qui écrit beaucoup sur son Maroc natal qui écrit des Ucrunis de ce moment tu es en train d'en faire une et qui écrit aussi des contes un conte qu'on va publier ce mois-ci une novella que j'appelle un en compte, mais qui n'en est pas tout à fait. Hein. Non, non, parce que Parce que dans les cultures différentes, ce qu'on juge comme compte à un endroit, c'est une réalité ailleurs. Et je pense que ça vaut la peine aussi. Une nouvelle art qui va être publiée, qui s'appelle Le Bracelet du Art. Et donc, et là, c'était un texte pour cette anthologie qui est, par contre, de la science-fiction. Oui, euh, oui, merci. Merci aussi. Je suis contente d'être avec vous. Tous ces écrivains, finalement, c'est la première fois que, que j'écris avec d'autres personnes. C'est vrai que souvent on est tout seul, hein, on... et euh, c'est mon premier texte de, de science-fiction. Oui. Ah, okay. euh... science oui, mais ça n'est pas encore publié, donc c'est mon premier texte de science-fiction. <rire> et c'est effectivement la science-fiction, euh, bon, ben ce qui se passe au Maroc, puisque ça j'y tiens euh, et. Et c'est un peu le côté, euh, pourquoi nous, les gens, les pays du tiers-monde, n'aurions-nous pas accès à la technologie spatiale Et je suis partie là-dessus. Donc, oui, voilà. A, Hugo, tu devrais présenter maintenant ce qui est à dire. Il n'y a pas de l'éventaire, il n'y a pas de oui, projet, il oui. ne doit pas se défiler. C'est très bien, mais... <rire> mais ce n'est pas grâce à moi que tu te défileras. Parce que si oui, tu te... pareil, voilà, voilà c'est bon, regardez-le, regardez-le. Euh, oui, oui. Alors, moi aussi, très heureux, euh, d'autant que euh, ça faisait longtemps que je voulais être euh, dans une anthologie des vagabonds du rêve. Voilà, parce que chaque fois, euh, j'avais jamais, euh, voilà, j'avais jamais le, c'était jamais le bon moment. Euh, moi, j'ai travaillé en fait sur, euh, bah, comme c'était civilisation, moi, j'ai travaillé sur les États-Unis en fait, hein, et en particulier sur euh, la côte ouest des, des États-Unis, et en particulier la Californie mais contrairement à ce que vous imaginez, euh, pas la Californie euh, des Beach Boys, etc., mais plutôt la, la Californie euh, des tout premiers moments de la civilisation américaine, hein, donc en fait au, à l'époque des premières missions, des premières euh, « arrivées » entre guillemets, euh, voilà, de, sur le sol américain, avant d'ailleurs, ou en tout cas en parallèle de la côte est des États-Unis, dont on parle beaucoup plus souvent, et parce que je revenais d'un voyage euh, à San Diego, euh, au moment où Hélène m'a proposé un, un texte, et que je me suis nourri de mon expérience euh, là-bas. Et euh, l'arrivée des, des premières missions, des premières missions euh, espagnoles, en fait, en réalité. C'est Zoro voilà. Oui, oui, tout à fait. Ah, voilà. Oui, c'est ça, c'est euros. Sauf que, évidemment, dans ma nouvelle, c'est pas euros, c'est Luke Skywalker. <rire> voilà. <rire> Mais non. <rire> voilà, donc du coup, je me suis inspiré de ça, et, et, et c'est venu très facilement, et... et J'aime bien cette nouvelle en fait parce que c'est un texte spontané. Voilà, moi j'aime bien les textes très spontanés et ça fait partie des textes spontanés que, que j'ai pu écrire. Et c'est grâce à toi. Si tu ne me l'avais pas demandé, je ne l'aurais pas écrit tout seul. En fait, parce que Et l'avion est arrivé avec 6 heures de retard. J'ai écrit la nouvelle et, et j'ai continué à l'écrire pendant les 11 heures de vol. Ça fait donc 17 heures, c'est honnête, avec quelques périodes d'endormissement qui expliquent qu'il y a certaines phases du texte qui sont complètement illisibles, bien qu'elle l'ait pris. Et à la fin, je l'ai relu je lui ai envoyé. Et elle m'a dit, c'est vraiment de la merde, mais je la prends parce qu'il faut bien des hommes dans cette entourage. dans les textes d'offres que j'ai reçues ils étaient moins bons bon. ah oui. il y a un avis <rire> de bon hein. c'est normal mais j'ai pas voulu être sexiste hein. c'est vraiment ça a été honnête mais voilà c'est comme ça c'est mais... peut-être du thème en fait oui c'est vrai c'est c'est vrai que ce sont les femmes qui créent la civilisation non je pense que la... La vision masculine de la civilisation, ça t'a peut-être donné des textes un peu moins originaux, parce que finalement... Euh... Non, il n'y a pas. Bon, voilà. C'était une hypothèse <rire> infirmée. C'était moins bien mais, écrit, mais, euh, euh... mais à dire vrai, ce que tu dis n'est pas faux. Hein. Parce que si tu regardes les, les histoires de civilisation dans la science-fiction américaine plutôt écrite par des hommes, ce sont des histoires de conquête, des histoires d'arrivée sur un nouveau continent, et d'ailleurs j'en suis... Le modèle, puisque moi j'ai fait un texte sur les missions espagnoles qui étaient finalement l'arrivée d'une culture autre qui allait complètement modeler et remodeler le continent américain, il faut voir quand même qu'à une certaine époque on considérait le continent américain comme une terra incognita vierge. Comme si rien, il euh, y, a, y, a y a des analyses, il y a, voilà, y a André Moroy dit euh, cette terre vierge sur laquelle euh, l'Europe allait construire, ben, bon, mais effectivement il y a ce type de texte-là de conquête, enfin bon, moi j'ai essayé de le prendre quand même en façon un peu ironique, mais ce type de texte-là, effectivement, il est très fréquent dans la, dans la science-fiction euh, écrite par les hommes, c'est vrai, mais après, comme la majorité de la science-fiction pendant longtemps a été dominée par les hommes, finalement, est-ce que c'est vraiment les hommes, ou c'est un modèle de science-fiction qui a un peu vécu, mais en tout cas, effectivement, il y avait une approche très différente de la civilisation, je pense, dans cet entour. Ouais. Je pense aussi le fait que les femmes écrivent Et la création, elle est, j'allais dire, innée. Vous êtes un créatif ou vous l'êtes pas. Et quand vous créez, vous allez, vous avez que vous décrivez. D'ailleurs, vous dites que vous écrivez peu pour le moment. Eh bien, je suis sûre que dans 10 ans, je serai peut-être plus à vous la présenter. Mais dans 10 ans, vous écrivez encore mieux. Mais ça c'est normal. Tous les métiers exigent du métier. Mais la, la créativité de base, elle part, elle jaillit du. <rire> oui, camarade, camarade. Non, j'ai une question parce que, euh, en fait, j'avais pas participé au début, j'avais même pas vu l'appel à texte. Tu avais pas vu l'appel à texte. Oui, et donc quand tu m'en as parlé, j'ai dit tout de suite, euh, civilisation, c'est pas, c'est vraiment pas un thème qui m'inspire. Et, euh, et je voulais savoir en fait comment les autres personnes se sont saisies de ce thème-là et si pour vous c'était évident. Ah, oh, ben oui, civilisation, ok. Euh, moi, j'avais compris ça comme choc des civilisations, donc des civilisations qui s'opposent. Et comme je suis en train de travailler en ce moment sur euh, des Venises, euh, voilà, j'avais envie que deux visions de Venise s'opposent un petit peu, celle du touriste hein, euh, et celle des gens du cru qui n'ont pas forcément envie de voir débarquer tous les touristes. Euh, sauf que ça, ça a déjà été fait euh, X fois, et que donc j'avais envie euh, de le placer euh, sur une planète euh, où ça soit un peu neuf. Donc ma Venise, euh, celle qui est là-dedans, et qui sera probablement la première de mon, mon recueil Planète Venise, euh, ma Venise, mes Venises plutôt sont sur une lune de Jupiter. Je l'ai déjà dit hier dans une autre, dans une autre table ronde. Euh, et donc, j'imagine que les humains, puisque moi, je n'ai pas d'aliens petits hommes verts, euh, que les humains sont allés euh, sur Europe, ont euh, déglacé une partie de l'océan, enfin, de, de, de la banquise qui couvre l'océan, et ont créé des Venises. Chacun mettant la sienne, alors chaque civilisation ou chaque euh, pays, ou là je ne sais pas encore parce que ça je l'ai pas encore euh, euh, vraiment élaboré, euh, mettant la sienne. Et euh, voilà, il va se passer des choses dans la lagune, <rire> j'en dis pas plus. Euh, moi pour ma part, euh, civilisation en fait, j'ai voulu parler ben, d'une civilisation euh, sur une autre planète, euh, voilà, dans un autre monde, mais euh, je tenais aussi quand même à faire des critiques de choses de la société, donc voilà au travers de la télé comme ça a été dit avant, la condition de la femme aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore de nos jours et donc euh, même si c'est sur une autre planète, euh, ben, j'aborde certains faits certains qui, qui existent encore dans le monde. Et euh, voilà, donc une civilisation finalement euh, nouvelle qui n'existe pas, mais avec beaucoup de choses de notre société. Oui, vous avez, de toute manière, vous avez recréé ce est la base de la science-fiction. La science-fiction parle de nous. C'est pour ça qu'elle est tellement importante, quoique on ait pu en faire, certains ont fait un genre à part ou un sous-genre, mais la science-fiction parle de nous. Et c'est elle qui nous permet de de réaliser exactement vers quoi... C'est des aliens. C'est des ça, ça les contrarie quand on parle de l'avancée du futur. Mais effectivement, la science-fiction nous présente, nous présente tout ce qui est possible, tout ce qui est plausible, et, et nous met en garde. C'est peut-être la la littérature de mise en garde la plus importante qui soit parce que beaucoup de littérature parle du passé et c'est très intéressant ou du présent ou des évolutions mais celle-là nous dit attention vous êtes des hommes vous vivez dans une civilisation et voilà ce que vous pourriez en faire si vous vous trompez et à travers les temps beaucoup de gens se sont trompés et ça avance pas toujours bien comme il faut donc euh, oui en disant ça, vous avez parlé d'ailleurs, mais vous avez aussi parlé de nous, et c'est important, parce qu'il y a des gens qui, justement, quand ils, quand ils regardent les jeux, ne se rendent pas toujours compte de, de ce que ça sous-tend et de ce que ça amène, et c'est important. Donc, vous avez fait au vraiment de la science-fiction au sens propre, même en parlant de jeux actuels. Euh, du coup, pour ma part, euh, ben moi, je suis restée dans la perspective de, de l'humain et du devenir de l'humain, puisque, euh, alors, je n'écris pas beaucoup, enfin, depuis peu... Mais j'écris surtout de l'ASF en fait, depuis maintenant, maintenant 3-4 ans, euh, parce que j'aime bien en fait la réflexion, alors j'aime bien aussi le côté des fois post-apocalyptique, mais j'aime bien la réflexion de vers quoi on va, qu'est-ce que ça peut donner, enfin voilà, c'est des expériences de pensée, je pense que c'est vraiment le propre de l'ASF. Donc effectivement, moi, civilisation, tout de suite, ma, enfin, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est euh, bah, notre devenir à long terme, et qu'est-ce que ça induit, et comment ça se passe, comment est-ce qu'on se construit en survivant, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas Et je suis vraiment partie là-dessus. Et surtout, et c'est pour ça que c'est le titre de la nouvelle, « Point de vue euh, », qu'est-ce qui fait notre point de vue par rapport à une réalité plus large Voilà. J'en dis pas plus, mais... <rire> euh, du coup, je me rends compte, je n'ai pas du tout parlé de mon texte, j'ai juste dit qu'il était mignon. J'ai dit qu'il est mignon, mais en fait, pas, pas vraiment. Mais du coup, ce que tu disais sur la science-fiction, je crois que j'ai fait de la science-fiction en fait, je suis partie euh, plutôt sur « après l'homme ». Après avoir réfléchi sur cette histoire de civilisation, enfin, en plus quand on est noir et qu'on vous parle de civilisation, il y a quelque chose qui gratte donc j'avais pas envie de me saisir de ce thème de manière immédiate parce que finalement euh, je serais censée venir de choses pas civilisées ou que j'aurais été civilisée à un moment, il y avait vraiment quelque chose qui grattait on apporte la civilisation euh, au oui. sauvage si tu veux, oui, oui, je <rire> Tout à fait je veux et du coup j'avais vraiment un blocage par rapport à, à ce thème et je m'en suis sortie effectivement en disant oui mais après l'homme qu'est-ce que ça va être qu'est-ce que ça peut être après l'homme qu'est-ce que ça peut être quand il en aura fini avec son œuvre de destruction et qu'est-ce qui est possible euh, qu'est-ce qui est possible après et c'est là que ça a été effectivement possible pour moi et ça permet après de revenir sur euh, qu'est-ce qu'il a détruit et comment il en est arrivé euh, là et effectivement mais c'est pas mignon en fait <rire> dans la forme, Oui, voilà, c'est ça. Ça quand même euh, dur. Quoi, que... Oui. Et c'est difficile aussi toujours de se dire, euh, après nous, on, quand on se projette, il euh, y a toujours un humain, il y a toujours... Euh, c'est ça. Il y a toujours, euh, on a l'impression que même si on n'est pas éternel à titre individuel, au moins notre espèce continue et on est important. Et, et, et voilà. Et comme j'aime bien le thème de la mort aussi, <rire> c'était... C'est le biais que j'avais trouvé, effectivement. Juste pour, pour ajouter, en fait, bon, moi je vous ai expliqué le, la façon de, de la jeunesse du texte, mais en fait, ce que tu viens de dire sur la science-fiction, c'est la quintessence. Franchement, c'est exactement ce que j'ai toujours considéré, c'est-à-dire la science-fiction comme un outil de réflexion sur, sur ce que nous inventons comme monde, parce qu'une civilisation, c'est un monde inventé, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un monde réel. Hein. Une civilisation, c'est des productions culturelles, c'est des idées politiques, des systèmes, tout ça n'a rien de réel, il n'y a, a rien qui est réel, on vit dans des univers complètement euh, fictifs, comme la science-fiction nous le rappelle, et du coup pour moi le thème civilisation, euh, c'est vraiment le, le premier thème de la science-fiction, c'est-à-dire j'ai toujours fait ça, euh, la science-fiction comme un prolongement de la réflexion sur la civilisation, sur ses dérives, sur ses échecs, sur ces erreurs, sur la violence, etc., qui en découlent. Et donc, ce que tu viens de dire, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, du coup, ça enracine l'idée que ça tantôt est vraiment... Euh, c'est vraiment de la quintessence de la science-fiction, au sens, au sens strict du terme. On réfléchit, on parle que du présent, en réalité. Pourquoi d'ailleurs un thème civilisation C'est parce qu'aujourd'hui, on doute du bien fondé de nos civilisations, finalement, est-ce qu'elles ont apporté quelque chose Est-ce qu'elles sont pas en train de péricliter complètement Quelles nouvelles civilisations sont en train d'apparaître On est vraiment dans ces problématiques qu'on voit dans tous les textes de Lanto que j'ai hâte de découvrir. Je vous entends en parler, j'ai hâte de les lire. J'ai un bémol quand même sur le côté avertissement. Enfin, C'est une réflexion qui est récente pour moi. Je me dis que la science-fiction, pendant des années à essayer d'avertir en disant euh, « voilà vers où on va, attention si on continue sur cette route-là, on va vers la catastrophe, il va se passer ça ». On a eu euh, des tas de choses, euh, cyberpunk, attention, enfin, dans tout un tas de thèmes, et je me demande <rire> si cette culture-là n'a pas euh, joué un rôle d'habituation. Il nous arrive des choses euh, là, portées par la technologie qui ne nous effraient pas, parce qu'on les a vus 50 000 fois, et qu'on les a lus 50 000 fois, et du coup, c'est pas grave d'avoir des choses plantées dans le cerveau, finalement, parce que <rire> on, a, on a vu ça, et ça a l'air plus propre, là, aujourd'hui, que ce qu'on a vu sur les livres, donc c'est même mieux, et voilà, je me demande s'il n'y a pas eu... Les à, euh, à créer les... Oui, c'est ça, et ça a inspiré des choses, euh, finalement, qu'on craignait, et qui peuvent, enfin euh, le rôle d'avertissement a peut-être pas marché, <rire> et qu'on s'est dit « ah oui, pourquoi pas ?» Et pour les gens qui effectivement cherchent de nouveaux produits pour asservir, euh, etc., il y a des, il y a des, des mines entières dans la, dans la littérature de science-fiction, oui, mais du coup, je me demande s'il ne faudrait pas aussi revenir à une science-fiction un peu utopiste. Alors, peut-être pas au sens... Euh, alors, mignonne, oui, c'est ça. Peut-être pas au sens euh, tout sera merveilleux, mais peut-être essayer d'inventer, de proposer des choses euh, qui marchent. Plutôt que d'être uniquement, non, attention, ça ne marche pas. quoi. Il y, a, il y a quelques auteurs qui commencent, enfin qui commencent, je ne sais pas s'ils commencent, mais il y a des auteurs qui le font, ça s'appelle La feel Good. Euh, et il y a des très belles choses qui sont écrites en SF et très positives. Je pense à Becky Chambers notamment, je ne sais pas s'il y en a qu'on lu et qui est, enfin ça fait du bien, ça fait du bien de lire des choses comme ça. Ouais, et il en faut, oui. Ouais. Donc euh, ouais, est-ce qu'on alerte, est-ce qu'on façonne, quoi. Non, non, mais on le choix, effectivement, oui non mais il n'y a rien de est vraiment désespérant là-dedans. Je, je n'aime pas le désespoir parce que il y a un certain âge où on préfère avoir des pensées positives. <rire> ça parce peut que... commencer tôt. Oui, il faut que ça commence très tôt parce que parce que... comme disait quelqu'un quand on notre, notre avenir, notre avenir à la jeunesse, qu'est-ce que ça sera? Eh bien l'avenir des jeunes, ça sera la vieillesse. Alors, euh, autant s'entraîner à être optimiste tout de suite, tout de suite, pour profiter de sa Genève le plus longtemps possible, qu'elle soit, j'allais dire, qu'on en rende le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Pourquoi sur, euh, pour revenir juste sur l'utopie là et sur le côté effectivement avertissement, je suis d'accord avec toi sur, sur le fait que c'est très, très important parce que en fait, effectivement, en voulant avertir, on habitue. Et comme on les a vus dans des tas de films, etc., les cyborgs, etc., on se dit bon, finalement, oui, ce sera moins moins dégueulasse que ce qu'on voit dans les films, donc ça va aller, quoi. Le, après tout, c'est moins, voilà, c'est moins choquant ça que d'avoir une espèce de truc comme ça. Bon, mais en même temps, c'est le résultat est le même. Mais par contre, la dimension utopique de la science-fiction, euh, pour moi, elle a toujours été présente. Hein. Pour moi, euh, la science-fiction, c'est une continuatrice de l'utopie, c'est-à-dire on imagine des mondes qui n'existent pas qui peuvent être meilleurs parce que quand on dépeint un mode cauchemardesque, en fait, en, en négatif, on dit quel pourrait être un monde meilleur. Et donc, pour moi, la, la science-fiction a toujours été euh, une, une modalité de l'utopie, ça c'est très personnel, hein, ce, que, ce que je vous dis là, et puis, de toute façon, ça dépend des auteurs, et ça dépend des anthologistes, et là, tu viens de dire quelque chose de fabuleux, c'est que une anthologiste donne une identité à l'anthologie, c'est pas que les auteurs, c'est le fait, c'est par tous les choix que tu as fait toi, cette anthologie, elle est elle est à part. Quoi. Il y a une autre bonne nouvelle, oui, oui. comme si je ne parlais pas assez fort naturellement. Non, le, le, le... Le, une anthologiste enfin ou un anthologiste choisit. Choisit, c'est choisi, ça reflète forcément mon goût propre. Ça, effectivement, toujours, on ne peut pas faire autrement. Comme on écrit pour soi-même, euh, je veux dire, oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Ça me paraît tellement évident. Est-ce que ça veut dire qu'on te ressemble tous un peu Mais certainement. Beau, Mais ça. certainement, nous sommes les clones. De... Je suis numéro 3. Ah, le numéro. Les déclinaisons. Tu prends un exemple des déclinaisons. Mais c'est ce que tu disais, Dunia. En fait, c'est une œuvre collective. Souvent on écrit seul, mais en réalité, si vous, en tant que lecteur, il ne faudrait pas piocher un texte dans l'entoux, il faudrait lire l'entoux, peut-être, et puis voir la, voilà, la tonalité qui en ressort, parce que finalement, c'est aussi, même si chaque texte a été écrit séparément, c'est aussi une sorte d'éclairage. Oui, oui. <rire> c'est même sectaire. Ah, ok. Ça m'a fait drôle quand Dunia a dit « c'est la première fois que j'écris avec d'autres » ça m'a fait sourire je me suis dit, mais non on a écrit chacun de notre côté mais oui finalement oui, oui, oui. il y a un ensemble mais c'est toi qui as rassemblé du coup nous on ne sait pas il y a quelqu'un qui l'a lu ça serait une surprise pour chacun d'entre vous je voulais en profiter pour dire justement à propos des anthologies en général ce qui est intéressant pour les auteurs et d'ailleurs pour les anthologistes c'est que chaque auteur donc, donne un texte L'ensemble fait un tout, mais dans l'œuvre de chaque auteur, peut-être pas tous les auteurs, mais de beaucoup d'auteurs, euh, ce texte va rebondir par rapport à un autre de l'œuvre de l'auteur dans une autre anthologie, ou dans un recueil, ou dans, etc. Et que, on, enfin, en tout cas, Là, je peux parler que pour moi. Moi, je suis certain de mes textes d'une anthologie à une autre. Alors, pas dans l'idée chapitre 1, chapitre 2, machin. Mais euh, voilà, on rebondit soi-même sur ses propres textes et, et on, on avance, on progresse euh, euh, parce que le sujet nous a plu, parce que, bon, je me souviens, tu m'as proposé justice, ça me disait rien du tout, je n'avais pas envie d'écrire là-dessus. Par contre, civilisation, oui, mais par rapport à mon œuvre. Euh, et en même temps, dans l'ensemble, là, ça fait autre chose. Et alors, donc, les auteurs rebondissent par rapport à leur propre texte, mais en plus, les anthologistes rebondissent par rapport aux auteurs qui sont dans leurs anthologies. Hein. Je, voilà, Hugo est dans, dans, dans l'une des miennes, euh, et dans, dans plusieurs euh, des tiennes, etc. Toi, tu es dans trois de mes anthologies. Donc, on a, sans, sans parler d'un clan, d'un club ou de quoi que ce soit de ce genre, on a des correspondances, je dirais, entre nous, pas au sens euh, lettres, mais euh, des, des, voilà, des, des points de contact, des points de convergence ou, ou de divergence, euh, comme ça, du mignon et du pas mignon, <rire> euh, par rapport à... Et, et donc tout ça fait quelque chose, je trouve, d'extrêmement dynamique. Pas seulement sur une anthologie, mais sur diverses anthologies chez divers éditeurs. Et, et il se passe vraiment quelque chose dans la Nouvelle-Française que malheureusement la critique littéraire, et bon je connais bien beaucoup de critiques littéraires en général... Euh, oublie complètement, zap complètement, ne voit pas. Euh, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment euh, un courant, une créativité des choses qui bougent, qui se passent et, et qui font que là, maintenant, ici, on, on est en train de, euh, de créer des choses euh, qui ne sont pas inintéressantes, on va dire ça comme ça. C'est tout, oui, tout à fait curieux ce que j'ai remarqué, qui me semble très paradoxal c'est que les gens lisent maintenant de, souvent de plus en plus court. Ils vont lire dans un avion, dans un moyen de transport, ils lisent des textes courts qui ont besoin de se finir. Or, le, la tendance éditoriale est à faire des pavés de 500 pages, des trilogies, des neptalogies, des calogies. C'est assez impressionnant, mais les éditeurs français, je ne sais pas pourquoi, bouillent de la nouvelle. Or, comme on dit souvent, il est, il est plus facile de dire presque rien en délayant, mais c'est plus difficile de dire beaucoup en très peu de mots. Et la nouvelle c'est un genre précieux qui n'a rien à voir avec le roman, qui n'est pas ni, ni meilleur ni moins bonne, mais à une époque où tout va vite... Il est étonnant que les nouvelles soient boudées par les éditeurs. Les anthologies se les vendent très mal, et les libraires, libraires peut-être. Elles se vendent très mal, alors qu'elles sont condensé de quelque chose. Et Chantal vous, vous disait, c'est très vrai. Quand je lance un appel à texte, je lance un appel à texte public, et pour être sûr que des écrivains que je connais, qui ont déjà écrit pour moi, ne le ratent pas, je leur envoie un mail, il y en a qui ne le lisent pas mais passons le mépris de l'anthologiste le mépris de l'anthologiste ouais, existe ni pas, tu es responsable mais effectivement je retrouve donc dans, dans plusieurs anthologies il y a des auteurs qui se retrouvent et moi en tant qu'anthologiste je, je trie les textes qui me conviennent bien entendu mais J'allais dire que les auteurs qui écrivent pour moi, je les connais mieux parce que écrire, c'est toujours écrire soi d'une certaine manière. Et donc, euh, oui, vous, vous serez trahi. On est trahi par son écriture. Alors, quand on connaît pas les auteurs, ça n'a pas d'importance parce que on ne les reconnaît pas. Mais quand on connaît les auteurs, on finit par très bien les connaître, même si on les voit pas beaucoup. Parce qu'ils parce que livrent quelque chose qui est plus précieux que toutes les paroles qu'ils peuvent dire. Quand tu disais, il ne faut pas se fier aux apparences. Non, les gens, ce n'est pas des visages. On est content de les connaître. Mais j'allais dire, le mot est très galvaudé maintenant et je ne l'emploie pas au sens religieux, ce sont des âmes. Et tous ces gens-là, on les retrouve, on voit leur vraie personnalité. Et c'est là qu'on découvre qu'ils peuvent être des gens très bien, qu'on n'aurait pas bien ça bien, <rire> mais qu'on n'aurait pas pu deviner parce que de l'extérieur on devine pas ce qu'il y a dans la tête des gens. On se fie juste aux voix, aux feelings et tout, et quelquefois on se plante complètement. Et je pense qu'une anthologie c'est bien, et c'est dans ce sens-là que j'ai employé le mot famille, c'est qu'il y a Comment dire Une familiarité d'esprit qui se crée, mais qui était déjà de base. Ce sont des gens qui arrivent d'une planète unique et qui, qui sont dans un monde unique. C'est ça la famille de la science-fiction et de l'utopie et de la fantaisie. Il n'y a pas que de la science-fiction. Il y en a plus que d'habitude dans cette anthologie. Mais c'est ça, c'est une famille. Nous sommes des gens de la même planète. Voilà. Et c'est important parce que finalement, nous sommes aussi des gens de cette planète-ci et on s'en rend pas toujours compte. Donc, euh, je pense que c'est important pour rapprocher les gens. Hélène, présidente Bravo. de la planète. Bon. Franchement, il faut que tu prennes la parole plus souvent, Hélène. Hein. Parce qu'elle déteste prendre la parole. Si vous savez, il a fallu la forcer pour qu'elle vienne parler devant vous. Et ce qu'elle vient de dire, c'est juste... Mais ça me coûte. Ça me coûte de parler. Encore heureusement, finalement, vous n'êtes pas trop nombreux. Parce que sinon, ça aurait été terrifiant. Mais ils sont 300. C'est pas grand-chose. Il y a une question. Il y a plusieurs millions. Mais je vais demander, ça serait bien, si chacun d'entre vous disait un passage... Ah oui, je ne sais pas le prononcer ça va être dur de lire un passage qui ressemble à quelque chose hein. enfin concernant en tout cas le premier paragraphe de chaque nouvelle attention, c'est pas reconnaissez des titres parce que les auteurs ne sont pas mis sur euh, la bouche je crois qu'on le oui, on va oui. c'est moi qui commence c'est au bout c'est ah, ah, plus facile ah. de se passer okay, ok. le premier paragraphe mais s'il est mauvais c'est catastrophique. <rire> Alors attends, mais il y a quand même les titres des nouvelles. Ah Et même les numéro de page. Ok, moi c'est la dernière. C'est dur de faire ça. C'est vraiment, alors là c'est dur. c'est juste après. J'aurais pas dû dire qu'il y avait une question dans le public. En plus, je vais encore passer pour un self-allocate. Ok. Combien de lignes il faut lire Deux Alors, ok. Alors, les pneus démesurés du 4x4 soulèvent étonnamment peu de poussière lorsque le véhicule massif s'immobilise sur le parking de la mission. La jeune conductrice, co conductrice coupe le contact et saute à bas du véhicule d'un mouvement leste, silencieux, presque félin, qu'accélue la gravité limitée. Elle s'approche du moine en robe de bure maculée de taches qui, une cisaille à la main, à genoux, s'occupe des plants de fleurs à l'entrée de la chapelle. Des fleurs magnifiques, aux pétales écarlates, qui, sans toute l'attention qui leur est accordée, ne survivraient pas dans l'air desséché de cette région. « Nora s'étira de tout son long. Elle avait grappillé quelques heures de sommeil au creux d'un rocher. Elle aimait ce contact dur et froid, apaisant. Il lui donnait surtout l'impression d'être en symbiose avec le monde et son sous-sol mystérieux. Même si beaucoup la moquaient, même si le statut de prophétesse était souvent davantage un poids qu'une bénédiction. Mais voilà, elle avait le devoir de mémoire. Sa caste avait cette responsabilité. » perpétuer le souvenir du grand cataclysme dans le cœur et l'esprit des hommes, celui qui les avait précipités dans l'oubli parce qu'ils s'étaient pris, qu pris pour des dieux. Et cela n'avait pas plu à ces derniers qui les en avaient punis. La mauvaise herbe. Le vent avait sa <rire> le vent avait chassé les rares nuages du ciel et la lumière éclatante à cette heure-là n'encourageait pas Cheyenne à suivre très attentivement le cours. Elle sortit soudain de sa torpeur en entendant Sol énoncer, emphatique. Deux, nous avons beaucoup appris. Aucune espèce n'a autant que celle-là contribué à notre évolution. Des murmures de tonalités différentes accueillirent sa déclaration. Désapprobation, indignation, mais surtout inquiétude. Le vieux sol avait-il encore toute sa tête Cladienne, ses yeux s'ouvrirent d'un coup. Elle vit le plafond blanc au-dessus de sa tête. Le calme absolu régnait dans la pièce. Couchée sur une table en acier, des câbles rattachés à son crâne lui laissaient comprendre qu'elle ne pouvait pas encore se lever. Elle ne ressentait que très peu de sensations pour le moment. Seuls ses yeux s'agitaient de gauche à droite, tout en observant le plafond. Alors, je ne prends pas le début. Ça, pas juste. Non. Pas juste. Une collation rapide les attendait sur des tréteaux de bois solides. Ils allaient la prendre debout puisqu'ils étaient restés couchés durant des mois, puis assis depuis des heures, et que le quai était étroit. Des boissons chaudes, dont le célèbre café à la Vénétiane, des tramezzini, des beignets, et des petits gâteaux bien costillants, rapportés le matin même de Burano E12, et basta. Ils avaient un programme chargé dès le lendemain, il fallait ce jour-là profiter du peu de temps avant le colloque pour parcourir la lagune. Et puisqu'elle était en glace, il ferait le trajet à pied jusqu'à Murano. Mais oui, c'était ça la surprise. Une sorte de luge géante venait déjà chercher leurs bagages, dûment étiquetés. Des galoches à crampons étaient entassées dans un coin pour que chacun en prenne deux à sa taille. Allez, allez, il fallait pas traîner, car ici la nuit venait tôt et très vite. Ville à ville Un bruit sourd. Le drone décrocha, déviant de sa trajectoire. Un second tir, et il manqua verser. Yuri saisit les commandes et, redressant le petit appareil, reprit de l'altitude. La machine clignotait de toutes parts, les submergeant de messages d'alerte. La brigadière à ses côtés se détacha et monta, montra aux spationautes l'extrémité du plateau. Ils s'y posèrent et le droïde les aida à se dégager en alertant sa chef. « Zakié, ils grimpent sur le plateau. Allons vers le nord. »« Des terroristes » demanda-t-il en les suivant d'un bon pas porté par sa carapace. « Des pillards, ils veulent l'appareil et s'ils tombent sur un otage spationnote en plus, ils deviendront riches et célèbres. »« On dégage » acheva-t-elle avec énervement. beaucoup, beaucoup de variétés. et je pense que c'est très bien j'espère que vous aurez du plaisir à la lire, comme moi j'ai eu du plaisir à la faire et comme je pense tous les auteurs ont eu du plaisir à écrire que Bien sûr que tu peux poser un, une question c est, c est un, parce que, euh, Les auteurs répondent pas toujours quand on leur demande les textes, on des textes Non, c'est peut-être qu'ils ne lisent pas leurs mails. C'est peut-être pour ça, alors il j'ai rappelé oralement un appel à texte pour les éditions sur la gastronomie, gastronomie de demain, d'ailleurs, d'autrement. Et donc, c'est tout, on Voilà, c'est pour le 31 août, maximum. Non, je crois que c'était pour le 31 juillet, on repousse pas la Et c'est toi qui tu l'as. C'était le 31 juillet, oui, c'est moi. C'est toi qui tu l'as. Ça me dit que je ne sais pas. Il est venu nous écouter. on peut lui accorder ça. C'est un bon signe. Juste pour, pour revenir sur, sur ce que tu as dit, sur la nouvelle, en fait, je dois, je dois confesser euh, que euh, j'ai redécouvert complètement la nouvelle, et en fait, c'est pour moi le cœur de l'écriture, vraiment. C'est-à-dire que j'ai commencé avec des nouvelles dans des anthologies, et comme j'étais jeune, j'étais con, euh, je le suis encore un peu, mais peu, peut-être un peu moins, et je pensais que ce, les nouvelles que je faisais pour les anthologies thématiques n'étaient pas, enfin, euh, euh, c'était pas la meilleure partie de mon travail, que c'était que je, je devais absolument livrer des romans et voilà. Et puis après j'ai commencé à pouvoir faire des romans avec Thomas D en coécriture et puis après tout seul. Après, bon, il y a eu bon voilà plusieurs étapes. Et récemment, pour tout un tas de raisons personnelles, je suis revenu à, à la nouvelle, mais pas de n'importe quelle façon, à la nouvelle sur sollicitation d'anthologie, donc anthologie thématique la justice, civilisation, les 50 ans de galaxie ou autre. Et euh, à chaque fois, j'ai été surpris de la façon, mais exactement ce que tu as dit, d'avoir l'impression de dire des choses dans une nouvelle, hein, que qu'il qu m'avait fallu un, un effort considérable et beaucoup plus de difficultés à dire dans des romans. Et au final, c'est une fenêtre sur l'âme, c'est vrai. C'est-à-dire que le, la, le côté bref de la nouvelle et le côté... Et même ce jeu sur la contrainte, en réalité, nous libère finalement. C'est-à-dire que moi, le fait d'avoir parlé de justice et de civilisation, ça m'a d'un coup. Et avec le recul, je m'aperçois que je préférerais qu'on se souvienne d'une ou deux de mes nouvelles, plutôt que peut-être de tous les romans que j'ai mis tant d'efforts. De, voilà. Il y a une forme de spontanéité de, qui est vraiment... Apporté par la nouvelle, enfin, en ce qui me concerne, et pas par le roman. Donc, pour tous les auteurs aussi, parfois les jeunes auteurs qui commencent, on se dit, tant que j'ai pas fait un roman, je ne suis pas un auteur accompli. C'est pas, c'est pas vrai, c'est pas systématiquement vrai. La nouvelle, on est, on peut être auteur de nouvelles et être un auteur parfaitement accompli, heureux, voilà. Respectable, oui. Après, respecter, c'est un autre problème. Je crois que ne jamais poser une question à un auteur de nouvelles, Jamais, jamais, je vous le déconseille vivement, ne demandez jamais quand c'est que tu écris un vrai roman. Parce que ça, je, je pense que ceux qui seront armés, peut-être auront à la tenta, une tentation de meurtre. Moi du moins, je l'aurai. Oui, il y a d'autres moyens de tuer. Par exemple, en mettant un personnage des nouvelles. Moi j'ai déjà eu droit droit à... quand est-ce que vous nous écrivez enfin un best seller comme s'il y avait une recette, comme, comme les gens vous savez dans la chanson là, les chansons, les tubes de l'été là le tube de l'été euh, voilà quand est-ce que vous nous composez le tube de l'été, ben là pareil Sinon il y aurait des milliers de Ah non, pourquoi Non, non, non, non, non. Bah, le mot de la fin, tu l'as dit au début. Tu l'as dit, voilà. dit, nous sommes une famille, et nous, nous venons finir. tous de planètes différentes, mais nous formons une planète unique, c'est ça le mot de la fin, c'est toi qui l'as dit En fait, bah, oui, je l'ai dit au début, parce que je voulais être que ce soit la, la planète civilisation, non. et, voilà. la forme, et, la et civilisée. civilisée. Et civilisée. Bah, quand même, si, nous sommes des êtres Maintenant, j'ai lu, lu quelque chose de tout à fait, une étude actuelle, là, des recherches anthropologiques, scientifiques, on ne parle plus du tout de science-fiction, on parle de la réalité réelle, que ce sont effectivement les femmes qui portent la civilisation, parce que dans la plupart, quand il y a eu l'agriculture qui s'est mise en place, ce sont les, le patriarcat s'est mis en place avec l'agriculture. Les gens ont possédé la terre, et on a laissé la terre aux hommes. Donc, les femmes, contrairement à ce qu'on croit... Pas, les femmes ne partaient pas de leur village parce qu'elles étaient enlevées, pillées, ça a pu arriver. Mais en fait, les femmes se mariaient à l'extérieur. Comme ça, elles faisaient des alliances pour leurs tribus. Et c'était elles qui, en apportant leurs coutumes, dans de nouvelles coutumes, enrichissaient, donnaient déjà une double culture. Et c'est la guerre du feu, guerre par en fait, exemple. Et cette culture, finalement, ce sont les femmes qui ont répandu la culture et donc la civilisation. Pour ça que un mot et c'est peut-être pour ça, oui, c'est pour ça que c'est un mot féminin. Quoique la guerre soit aussi un mot féminin, mais... Ça ne marche pas dans toutes les langues. Ça ne marche peut-être pas dans toutes les langues, mais dans toutes les langues, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus d'autrices, enfin je préfère écrivaine, c'est plus joli, plus d'autrices que d'auteurs dans ce, cette anthologie-là. Oui, évidemment. Et oui. Et oui. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Surtout, retrouver des vues sur les stands. <rire> Et donc, après, vous le trouverez à la librairie. Si vous... Et tu n'annonces pas ta prochaine Anto? T'es obligé. Fête de l'année prochaine, c'est pas moi. Qui... Pierre, annonce ses anto, tu peux Pierre. bien annoncer tes <rire> anto j'en ai une en route ah, j'en ai une en route si quelqu'un veut encore se lancer il reste 15 jours à peu près hein. euh, j'en ai une pour les éditions oui. j'en ai une pour les éditions Nutty Ship donc le mouton zinzin euh, qui va s'appeler « Dessine-moi un mouton », mais le mouton étant zinzin et étant en opposition ou en contradiction avec le mouton du petit prince. Et ça va faire écho à une autre anthologie qui sort euh, euh, également en septembre-octobre, euh, chez Rivière Blanche, qui va s'appeler « Dimension aérospatiale, dans laquelle je suis comme auteur, là, voilà. Euh, donc, euh, dessine-moi un mouton, si quelqu'un veut travailler sur un mouton un peu... Euh, voilà, qui sorte de l'ordinaire, hein, pas Bélan. Euh... Oui, oui, euh... voilà. Ou une brebis, d'ailleurs. Les moutons, c'est plutôt des brebis, en général. Euh, et puis, euh, j'ai, euh, le mois prochain, une anthologie qui va sortir, chez Rivière Blanche, euh, Dimension Jardin. Là, c'est pas moi qui l'ai piloté, mais j'ai un texte dedans qui, qui suit... Euh, celui qui est là, voilà, et celui qui est dans le déchireur. Quelque autre Tu On raconte ce qu'on fait Oui. Ouais, trop bien. <rire> Je viens de boucler avec Pierre Gévard de la revue Galaxie un numéro spécial euh, Regard sur l'Afrique, qui fait suite au numéro spécial Science-fiction africaine de l'année dernière. Et donc, voilà, je vous conseille d'aller regarder. Je n'ai pas de texte dedans, mais j'ai coordonné le tout. Ah ben, j'en profite, j'ai le micro. <rire> pour pour euh, rajouter peut-être à ce que disait Hélène sur le fait de construire un ensemble, j'écris de la nouvelle depuis longtemps. Je suis publiée depuis 2003. Donc, essentiellement en nouvelles et poésie, textes courts, et j'ai découvert, alors déjà avec mon recueil Connexion Interrompue, le, le plaisir de former un tout avec des petits éléments, euh, pas forcément écrits au même moment, mais avec, en essayant de trouver une thématique commune, en essayant de faire du lien. Donc j'avais trouvé ça déjà intéressant, mais c'était mes propres textes. Et de le faire euh, l'an dernier sur euh, le numéro spécial Afrique, en essayant d'avoir une cohérence entre les textes, et d une, euh, un ordre qui va bien, qui parle plus que de mettre au hasard, donc j'avais trouvé ça intéressant aussi, je crois que je prends goût à cette idée de faire des ensembles, et en fait, autant j'étais euh, convaincue que pour moi c'était la nouvelle et rien d'autre, je suis en train de réfléchir à comment on fait quelque chose de grand, qui serait comme un roman, mais pas vraiment un roman, mais qui serait pas non plus un recueil de nouvelles. Euh, donc, à la rentrée, je vais avoir euh, Les Confessions d'une séancière qui est, un texte, euh, qui est un ensemble de textes qui parlent de légendes des Antilles. Et ce sont des textes qui ont été écrits séparément, mais qu'on a travaillé donc, avec l'ICAM pour en faire. Alors, eux, ils disent un livre univers. Je trouve ça joli de dire livre univers. Donc, c'est un livre. Pour moi, c'est un recueil. Donc, elle parle de livre univers. Et effectivement, ça, ça me pousse vers une autre recherche qui est de faire, euh, faire des grands ensembles en fait. Mais toujours en étant, sans essayer de, de, de me convertir à faire du long de manière artificielle, parce qu'une enfin, fois qu'on a trouvé sa façon d'écrire, c'est pas la peine de forcer. J'ai eu cette question régulièrement, mais pour quand est-ce que tu fais un roman, t'as de la matière, t'as ce qu'il faut, pourquoi tu fais pas un roman Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, et ça n'est pas mon moyen. Et j'ai essayé, sur un texte, je, il va aller à la poubelle parce que ce n'est pas ma façon de fonctionner. Maintenant, euh, coller des petites choses, faire une, un patchwork, faire une mosaïque, faire un puzzle, ça, ça me parle. Parce que les petits morceaux, je sais faire. Il a, attention, il y a... Ah oui. Vas-y, vas vas vas vas euh, ouais, voilà. Alors, euh, bah pour ma part... <rire> ouais. C'est euh, vrai que c'est ma deuxième nouvelle publiée cette année. J'ai une nouvelle chez Ship, justement. Une... J'ai une nouvelle chez Naughty Ship, en fait, qui est sortie en février, euh, sur une, une anthologie steampunk. Donc euh, voilà, je suis... ouais. ouais, ouais, donc... Euh... Donc voilà, et puis, bah, alors pour le coup, moi j'ai un roman en chantier, j'avoue, qui est plutôt du space opéra, donc euh, voilà. Mais j'écris beaucoup de nouvelles, parce que je trouve que c'est ça qui... En fait, avant j'étais illustratrice, et finalement, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs... Euh... Dedans. Euh, les, les instantanés d'illustration ne suffisent plus. Maintenant, j'aime bien pouvoir donner un décor à 360 degrés avec aussi des odeurs, des sons. Enfin voilà, aller un peu plus loin dans, dans les petits, avec des dialogues voilà dans, dans ces petits instantanés, dans ces petites fenêtres. Euh, voilà. Yeah.